Aujourd'hui, c'était le lancement du cercle Mandala, qui va être un outil au cœur du projet Mandala pour réunir des gens en co-création à partir de leur projet. Les personnes qui participent à la journée ils partent avec une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est un laboratoire vivant citoyen. Euh, à entendre les commentaires des gens euh, à partir de, de ce qu'ils ont nommé à la fin, mais aussi leur enthousiasme de partir. On sent vraiment euh, que c'est un lancement. Le Forum des artisans de changement, c'est un moyen, c'est un outil pour réunir toutes les personnes qui ont envie de participer au changement de la société dans laquelle on vit. C'est vraiment l'intelligence du groupe qui va générer le programme l'après-midi. Ça, c'est très fort. Pierre Lavelly, je demeure à Castelman, en Ontario. Moi, j'ai commencé l'artisanat tout de même assez jeune, à l'âge de 16 ans. Et pour moi, le tricot, c'est un art. L'artisanat, c'est un art. C'est des valeurs qu'on a eues de nos mères et de nos grands-mères. J'aimerais ça que ça continue. Le Fab Lab, c'est un atelier communautaire mis à la disposition de la communauté pour fabriquer de, des objets. Les recherches que j'ai faites sur Internet, j'ai pu découvrir léco J'ai trouvé ça très, très intéressant. Je suis venu voir qu ce que ça pouvait donner comme, comme projet communautaire dans ma région avec l'expérience déjà du premier euh, Fab Lab En fait, l'objectif du projet palais, c'est d'apprendre aux animateurs des centres communautaires euh, la base d'électronique pour pouvoir monter un circuit d'un amplificateur de son. Donc, euh, cette semaine, à l'ÉcoFab, on a monté euh, la machine Ultimaker qu'on a reçue la semaine dernière. Donc, on a appris comment monter la machine. Il ne suffit pas juste de parler des de Labs et de leurs possibilités, c'est bien de les expérimenter et de les vivre. Remix bien commun est une plateforme Web où l'on peut partager son histoire sur les biens communs dans le format de son choix. Un bien commun. Protection. Environnement. Patrimoine. En centrant sur l'économie, les dimensions environnementales et sociales deviennent euh, périphériques, on va dire. Pour moi, le bien commun, c'est euh, mettre les moyens à la disposition des gens pour, qu a, pour que tout le monde en profite également. Certainement, l'éducation, c'est un bien commun que tout le monde doit en bénéficier parce qu'un peuple plus inscrit, c'est un peuple avec plus de richesse. C'est dans la même perspective que le bien commun, donc idéalement, il faudrait que chaque personne touche à chaque image qui sera qui crise. Qui... Ouais. Une partie de notre projet, c'est justement de contribuer à animer euh, cette mouvance des communs ici au Québec. Et puis, il se trouve que la conjoncture actuelle s'y prête pas mal. Un, un nouveau paradigme pour contribuer à une meilleure définition des biens communs, à une meilleure appropriation des biens communs.